On tourne les poignets, on tourne les poignets, on tourne le poil, ça chauffe. Oh, oh, oh. Salut à tous sur l'air pour j'espère que vous allez bien, on approche des vacances de Noël Ça c'est cool Dans cette vidéo je vais vous proposer quelques tutos, il va falloir les réaliser Et si vous arrivez à tous les faire, vous allez pouvoir gagner un chèque de euros. Ça va, pour Noël, un petit cadeau en plus, 100€ avec ça on peut acheter pas mal de trucs Et c'est grâce à mon partenaire Redline que je vais pouvoir financer ce petit chèque Redline, en quelques mots, c'est une petite boisson énergétique Ici c'est un shot que je vais utiliser, je vais boire la moitié et j'aurai de l'énergie pour vous montrer tous ces tutos Et puis après ça sera à vous bien sûr à la fin de la vidéo et eh bah ben de tenter tout ça Et peut-être qu'il y a un chanceux parmi vous qui va réussir à les faire Et qui va gagner sans euros Donc ça c'est cool Je vais tester le petit shooter avec vous C'est un petit shooter goût raisin Il y a de la caféine, il y a des vitamines Avec ça, ça va être carburé Ok, premier tuto, on va commencer simple avec le stoppie Qui va réussir le stoppie C'est parti oh. Le stoppie c'est très simple. Votre objectif ça va être de freiner, de contrôler le stoppie, de monter la roue arrière le plus haut possible, de replaquer et de repartir. Celui qui mettra le pied au sol après ça, ça ne sera pas validé. Il faut vraiment repartir après et stopper. J'accepte pas le stoppie en roulant. Si c'est vraiment un stoppie, bloqué, on lève la roue arrière et on repose. Deuxième tuto qu'il va falloir réaliser, ça va être la roue arrière manual. On prend un petit peu d'élan, on lève la roue avant et on replaque derrière. Si vous n'avez pas beaucoup de place comme moi, on va accepter une petite distance. Il faudra au moins faire l'empattement du vélo, soit. À peu après, un mètre, un mètre cinquante. On essaie ça. <musique> Facilement, j'espère que pour vous aussi, jusque-là, ça va. On va compliquer un petit peu les choses maintenant, puisqu'il y a quand même 100 euros à gagner. On va tenter le déplacement de la roue arrière à 90 degrés. Ça veut dire que je vais partir dans ce sens-là. Je vais devoir décaler la roue arrière pour arriver face à vous, face à la caméra et repartir là-dessus. Attention, je compte bien le 90 degrés. Là, j'ai une équerre. Attention, on est à peu près à 90 degrés à droite ou à gauche. Ça sera validé suivant le sens que vous préférez. Il va falloir faire un déplacement de 90 degrés. Chaud. Le tour Et ça c'est validé Moi j'ai trop d'énergie Allez plus dur cette fois-ci Attention On va tenter le stoppie. Saut sur la roue avant Il va falloir valider 5 sauts sur la roue avant pour valider ce nouveau tuto Ok J'accepterai 5 sauts très rapides, le but c'est bien sûr de faire les 5 sauts pendant que la roue arrière est encore en l'air, ok Sinon ça ne sera pas validé malheureusement. On va faire pareil cette fois-ci, 5 sauts sur la roue arrière, je ne demande pas forcément d'avancer comme en trial, mais au moins de sauter sur la roue arrière, faire 5 sauts sur la roue arrière. Je vous montre une technique à mon avis la plus simple pour vous, c'est-à-dire on va faire un petit stoppie on va repartir en arrière et on va essayer de sauter 5 sauts, c'est ce que je vous demande. J'arrive là, systopie, en arrière, 1, 2, 3, 4, 5. Selon moi, c'est la technique la plus facile pour faire quelques petits bons sur la roue arrière. Je vais vous donner quelques conseils quand même pour réussir ces tutos, parce que sinon c'est pas cool, on va s'arrêter trop rapidement et il y aura pas beaucoup de vainqueurs, puisque en cas d'égalité... Ça va être un tirage au sort. Je vous donne quelques conseils quand même puisqu'on parle de tuto. Sinon, c'est juste une démonstration. L'idée, c'est de faire un petit stoppie très simple. J'ai freiné. J'ai jeté mon corps en arrière. J'ai contrôlé. J'ai toujours les doigts sur le frein. Je suis frein bloqué. Pédale à l'horizontale. Et en gros, bah c'est comme si j'étais debout, j'ai fait 5 sauts comme ça. J'ai vraiment cherché le rebond sur la roue arrière, c'est ça qui m'a permis de sauter. Et c'est plus simple si vous allez en arrière, faire des bons en arrière. Donc 5 bons, ça c'était l'objectif. On monte petit à petit le niveau, mine de rien. Allez, cette fois-ci, plus dur. Ça c'est pour ceux qui arrivent à faire des wheelings ou des manioles. On va tenter de lâcher une main pendant qu'on est sur la roue arrière. Bien sûr, à partir du moment où on va lâcher la poignée, ça sera validé. C'est-à-dire que ce soit ça ou ça, ça sera validé, ok donc moi, je vais arriver en wheeling Je vais lâcher une main Et voilà Wheeling, lâcher une main Ouh Et ça, ça sera validé, ok Ça, lâcher une main, c'est pas facile Mais c'est jouable Surtout que là, je suis en street trial C'est un vélo qui a pas forcément une selle haute Donc je peux pas m'appuyer Si vous, vous êtes en wheeling, j'accepterai les wheelings Pédaler sur la selle Lâcher une main sera beaucoup plus simple, effectivement, avec un VTT. Le but de ce concours, on va dire, c'est de pouvoir le réaliser avec n'importe quel vélo. Donc, que vous ayez un VTT, un BMX, euh, n'importe quoi, c'est jouable. Allez, on reste dans le wheeling. Et cette fois, ci ça ne va pas être la main, ça va être le pied qu'il va falloir lâcher. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez arriver wheeling ou manual. Là, du coup, il va plutôt falloir être en maniol. Lâcher un pied et le remettre et repartir. OK, on essaye ça. Hop, le pied. Et on repart. Hop, le pied. Et. Ouh, le pied. Le pied, ça sera validé. On pourrait faire un défi avec, genre, garder une canette sur le casque, comme ça, en mode équilibre. Raté. Mais ça, ça sera pour un prochain défi Donc là on commence à avoir déjà pas mal de petits tutos à faire On va commencer maintenant à mettre la barre très très très très haute On va faire beaucoup plus dur vous le savez Vous savez tous faire quasiment des wheelings si vous êtes à ce niveau là On va faire une descente d'un obstacle en wheeling J'accepterai une hauteur de trottoir minimum Ceux qui veulent s'envoyer sur des murs un peu plus haut Mettez un casque bien sûr Libre à vous de connaître votre niveau On va installer une petite zone derrière Et là on va commencer à attaquer des petits trucs de trial Ça va pas être la même pour vous les gars Du coup, je me suis installé deux palettes qui pour vous vont ressembler à un trottoir, on va dire une hauteur de trottoir. L'idée, ça va être de descendre de ces palettes en wheeling, ok Wheeling ou manual, ça va être validé. Le but, c'est vraiment de sortir et de poser la roue arrière en premier, ok Allez, c'est parti Ça paraît simple, mais honnêtement, il faut se lancer. Là, je l'ai fait en wheeling. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en manual aussi pour vous montrer la différence. Je prends un petit peu d'élan, je vais juste tirer et sauter. Ça en VTT, si vous avez beaucoup de distance avant le, le saut, ça va certainement être le plus simple. Voilà, comme ça, vous avez les deux options. C'est facile, wheeling ou manual. Les deux sont assez cool pour faire la sortie. Et là, on va faire une dernière petite variante. Ça va être la sortie. Mais cette fois-ci de côté en latéral ce qu'on appelle Il y a aussi deux options La première c'est de sauter les deux roues d'un coup Les deux roues en même temps sur le côté Ça va être la première technique que je vais vous montrer Et la deuxième que je trouve un peu plus cool Parce que ça ouvre plus de variantes comme une sortie 360 ou quoi C'est de faire un petit stoppie décalé Et de sauter sur le côté Je vous montre les deux mais ça, ça va être le but Sortir en latéral Un peu d'élan ça, il faut toujours un petit peu d'élan pour sauter, mais c'est plutôt cool à faire. Maintenant, on regarde la deuxième technique. Un petit peu d'élan, stoppie et je saute. Là, comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait un stoppie, j'ai monté l'arrière, on peut le voir. Et c'est en étant un peu déporté sur le côté que j'ai pu sortir de ces palettes ou du trottoir ou d'un mur. Ce que vous voulez, après, vous pouvez monter les hauteurs. Ça, si vous n'avez pas des palettes, faites-le sur un trottoir, ça sera validé. Un mur, tout ça, le but, c'est que les deux roues. Saute de l'obstacle Je validerai à ce moment là Allez on passe à la dernière technique La technique ultime Celle là il va falloir la réaliser Il va falloir gagner les 100 euros. Il va falloir vous départager Donc là on va monter un petit peu le niveau quand même Pour départager les gars Vous avez pu la voir sur Instagram Je l'ai déjà posté Je sais même pas le nom exact En gros je vais me mettre en wheeling Je vais lâcher une main Je vais faire passer Yo mon pied part sur le guidon, rattraper la main et rester sur la roue arrière. Ça, c'est la technique ultime pour départager, pour gagner les 100 euros. Donc c'est parti, je vous montre une fois, deux fois, trois fois en ralenti pour que vous puissiez comprendre. Moi au début, je n'avais pas compris comment ça marchait. Et après, je vous explique eh ben, comment participer au jeu concours. Allez, je vous montre une fois. Ça ressemble à ça. Je me mets sur la roue arrière. Ok. Je lâche. Le pied, je lâche la main et je reprends. Ok, là, je sais pas si vous avez tous compris la technique qui vient de se passer. Je vous la remontre une fois au ralenti. En gros, là, j'ai lâché mon pied gauche. Je fait passer par-dessus le guidon. J'ai lâché ma main pour pouvoir extraire ma jambe du guidon. J'ai rattrapé le guidon. J'ai remis mon pied sur la pédale. Et après, je suis resté roi arrière. Ok, donc voilà, j'espère que ces petits tutos pour Noël vous plaisent bien, bien, bien. Je pense qu'il va y avoir du défi, ces vacances. Donc, pour participer à ce jeu, c'est à vous maintenant de tenter l'intégralité de ces tutos. Vous en faites une micro-vidéo de tous les passages que vous avez réussi. Si si vous n'avez pas tout réussi, C'est pas grave, envoyez-les-moi à l'adresse qui est écrit juste ici. Vous la mettez soit sur YouTube, soit sur une autre plateforme. En tout cas, quelque chose avec un lien que je les voir et les télécharger après. On fera une vidéo. Je vous laisse jusqu'à la fin des vacances de Noël pour m'envoyer vos vidéos. Si personne réussit tous ces tutos, je prendrai ceux qui ont réussi le plus de tutos. Donc, n'hésitez pas, ce que je vous dis, à m'envoyer quand même vos vidéos. On en fera une super compilation. Pensez à vous abonner juste ici si c'est pas le cas. Pourquoi Parce que c'est de la bombe Ciao les gars